L'édition 2017 des Digital Learning Excellence Awards confirme sept tendances de fond qui ont déjà pu être observées lors des éditions précédentes et qui se généralisent ou se nuancent. Première tendance, qui finit d'ailleurs par devenir un acquis à force de le constater, la maîtrise pédagogique de formats blended riches. En effet, les parcours présentés par les candidats intègrent une grande variété de modalités, toujours choisies avec pertinence en fonction de la cible. Alors on voit des vidéos, des modules e-learning, des classes virtuelles, des apps, du tutorat, des réseaux sociaux, la réalité virtuelle. Et au milieu de tout ça, on peut clairement dire que le présentiel n'est pas mort, puisque seulement deux dispositifs sur 18 n'en comportent pas. Mais il prend maintenant des formes plus variées qu'auparavant euh, qui incluent des formats événementiels ou en contraire euh, plus informels. Deuxième tendance, le format MOOC qui fait désormais partie du paysage avec 10 dossiers cette année. Ce qui est plus nouveau en revanche, c'est qu'il est désormais exploité en tant que brique digitale à part entière et donc combiné avec d'autres modalités digitales ou présentielles. Troisième tendance, on assiste à une montée en puissance de la gamification présente dans 60% des dispositifs cette année. Cette gamification est le plus souvent orchestrée par des Serious Games ou Business Games, mais aussi parfois tout simplement portée par la plateforme LMS. Quatrième tendance de fond qui se confirme, l'accompagnement des apprenants est maintenant généralisé. Même si seulement deux tiers des candidats déclarent le tutorat comme modalité à part entière du dispositif, ceux qui ne le mentionnent pas ont toujours prévu un soutien qui peut prendre des formes très variées. Un suivi par les managers, un accompagnement terrain par des formateurs, des ambassadeurs locaux, des community managers et aussi des communautés d'apprenants. Ce qui nous amène tout naturellement à notre cinquième tendance qui est le social learning. Il est incontournable pour plus de 80% des dispositifs. Ça va de la simple utilisation des réseaux sociaux à la création d'un véritable collectif apprenant avec des challenges en équipe, des travaux de collaboratifs à distance ou encore la création d'espaces physiques dédiés pour échanger plus facilement les bonnes pratiques comme par exemple les cafés digitaux. La sixième tendance est la nette progression de la modalité on the job. Plus des trois quarts des dispositifs intègrent cette année des projets opérationnels, un suivi direct sur le terrain ou des projets collaboratifs. À titre de comparaison, ils étaient 45% l'an dernier. Enfin, la septième tendance de cette édition 2017 des Digital Learning Excellence Awards est la portabilité des formations qui est désormais bien installée. Les trois quarts des parcours sont multi-supports, dont 11 compatibles PC, tablette et smartphone et 2 compatibles PC et tablette uniquement.